Salut les trogueurs, salut les trogueuses, Alors là on est sur le troc de FIFA 12, ça se passe sur PS3, Xbox 360, euh... PC, DS, Vita... Des... Ouais enfin euh, surtout comme d'habitude, hein. euh, Donc euh, là je suis Lane, je suis avec Antoine, et donc c'est un jeu de foot, au cas où vous l'auriez pas déjà vu. Enfin c'est du foot, mais vous savez le foot bizarre. Le foot bizarre Ouais, le foot avec un ballon. Ok, donc tu peux nous parler un peu du principe, même si on a un peu compris déjà le principe <rire> Donc euh, c'est un jeu de foot donc, avec euh, bah, toutes les équipes, tous les championnats et tout. Et... Le, le, tout le quoi, foot ça. étant un sport d'équipe Ouais, qui se joue à 11 contre 11. Euh, Avec euh, des ballons. Et de marquer le plus de buts euh, que l'adversaire. en but deux est fois de marquer 45 le but de... minutes. L'objectif, parce que c'est défini but maintenant. <rire> ok, donc est-ce qu'il y a une histoire euh, dans le jeu euh, Non, mais euh, tu peux... As le mode, dans le mode carrière, en fait, tu es soit un joueur, soit un entraîneur, soit un entraîneur-joueur, comme je suis. Et euh, donc tu bah, tu commences dans l'équipe que tu veux. et... Après, tu peux changer d'équipe, signer des contrats, acheter des joueurs, voilà machin, le truc habituel. Euh, Nos Qatar peut racheter ton club. D'accord. Et donc, je suppose que le plus gros intérêt du jeu c'est le gameplay, à comparer par exemple avec d'autres licences comme PES. Oui, c'est sûr. Euh, bon, j'ai pas trop essayé PES sur PS3, mais j'aime bien le gameplay de FIFA. Euh, il est plutôt bien foutu. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté avec euh, ce jeu euh, je trouve que le gameplay c'est dur euh, à décrire, mais c'est pas le même feeling qu'avec Coupe du Monde 2010, qui était donc le dernier FIFA en date que j'avais. I got a feeling. Euh, je trouve, au début, je trouvais ça un peu plus mou, mais euh, on s'habitue. Euh, ouais. Ok, t'es pas très connant. Cool, et qu'est-ce qu'il y a comme euh, vraie nouveauté hein, à Macuse, euh, où, euh, tu, où il dit ça et du coup ça justifie l'achat euh, Non, non, il par rapport, enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de nouveautés par rapport à FIFA 11, mais en tout cas par rapport à 2010, il y a quand même pas mal de trucs qui ont changé, c'est clair et net. Bah, plus de détails euh, Les commentateurs par exemple, ils ont beaucoup plus de phrases, c'est plus élaboré quand même ce qu'ils disent. C'est sympa ça les commentateurs, quand ça te donne vraiment envie de jouer au jeu, tout ça. Euh, et il bah, y a plus euh, la base de données est plus grande, j'ai l'impression qu'il y a plus d'équipes, plus de championnats. Euh... Ils ont acheté des licences ou alors ils sont juste. Euh, bon, je pense qu'ils ont racheté des licences. Parce que ça ah, peut être donné. Ça. Et dans le mode carrière aussi, le coup de pouvoir choisir entre joueur, manager ou entraîneur joueur, tu pouvais pas le faire ça. Et est-ce que quand tu joues avec le jeu en anglais, t'as aussi les pubs pour Canal Plus au fond, parce qu'il y a quand même pas mal de placements de produits là. Euh, bah, je crois que ça, c'est parce que c'est le championnat français en fait. Ça doit être pour ça. Ouais mais bon, c'est un peu chiant les pubs sur les côtés non. Bon, on l'avait déjà dit. Pour le 2010. Ouais, mais dans tout le même dans PES, c'est pareil dans tous les jeux, c'est comme ça. Ouais. Ça rajoute dans un sens, euh, on va dire ça. Euh, et donc, euh, là, euh, donc on a dit que tu avais ton gardien, ton propre gardien. Ouais, que le gardien, donc, il. Bah, donc, Antoine Cousin. <rire> et euh, donc, euh, ben, on va parler de ta carrière euh, juste après. Donc, euh, nous voilà dans le mode online. Donc ouais. tu joues contre un joueur euh, un petit peu au hasard comme ça là euh, C'est pas vraiment au hasard en fait parce qu'il y a un système de division, c'est tu fais 10 matchs et si tu as un certain nombre de points tu peux monter et si tu as pas assez tu descends. Et ah ok donc il y a une évolution, ça, ça te permet de jouer contre des joueurs qui vont pas te troller ouais, tout le voilà. long Il n'y avait pas ça dans FIFA 10 par exemple, dans Coupe, ça a été instauré dans Coupe du Monde par contre et c'est franchement bien foutu parce que ça faisait que dans FIFA 10 dès que tu joues contre un mec tu tombais contre un chinois qui Coupe du Monde 3 que tu as fait est euh, donc allez le voir. j'ai fait donc allez le voir. Ok. Euh, donc euh, par contre tu me disais que les serveurs EA étaient moyens euh, Les serveurs EA sont plus que moyens, euh, le jeu crache 10 fois euh, quand tu joues online alors qu'il crachent 0 fois quand tu joues en solo. Ok en bon, parlant de solo parle de ta carrière. Euh, oui donc dans ma carrière bah, je suis avec Monaco, tu peux commencer avec l'équipe que tu veux mais j'ai choisi de commencer avec une équipe de deuxième division parce que je trouve ça plus réaliste. Et donc j'ai acheté. tu peux acheter tout un tas de mecs, j'ai acheté BK bah, j'ai acheté. Ça marche votre euh... enfin, carrière est franchement euh, plutôt bien foutue, je trouve qu'ils ont assez bien fait, il y a tous les paramètres du vrai foot, il y a même le Qatar qui peut racheter des équipes et tout. Okay. Euh, et donc euh, donc par rapport à la bande-son, tu m'as dit que c'était assez sympa Ah oui, la bande-son, euh, bah, le en Coupe du Monde a été bien et c'est toujours au même niveau, la bande-son des FIFA est vraiment bien, Enfin, c'est une bande-son que j'aime bien. Euh, et donc euh, bah, tu m'as dit par contre que les temps de chargement étaient assez désagréables bah, car euh, ils étaient assez longs. Ouais et ça non plus c'est pas nouveau malheureusement et, euh, Parce que les menus sont assez lourds à faire charger Et euh, en plus bah, vu que les serveurs online marchent moyen euh, ça aide pas autant de chargement Donc euh, graphiquement parlant ça a évolué enfin comme tous les jeux de foot C'est au même niveau que les autres bah, D'un an sur l'autre ça évolue pas trop mais comme quand, comme j'ai fait un petit trou comme ça c'est sûr qu'on remarque l'évolution quand même Ouais bah retournez voir FIFA 10 aussi le trog. Ok, et euh, donc euh, bah, les avis, je vais te poser la question qui fâche. Euh, toi, je sais que tu es quand même très marqué FIFA, mais essaie d'avoir un avis objectif euh, plutôt FIFA ou PES euh, Pour la PS3, je suis plus FIFA quand même. Euh, après, les PES, j'ai pas beaucoup essayé euh, sur PS3, pour être honnête. Mais euh, de manière générale, je pense que je préfère quand même les FIFA. Les PES, ils sont un peu sur le déclin quand même en ce moment. D'accord. Bon, J'ai trouvé ce jeu à 5€ à la FNAC, donc je me... ah, C'est à l'occasion de le prendre quoi. Si vous aviez trouvé PES, vous auriez pu prendre PES. Bon, J'aurais préféré prendre FIFA quand même. Ouais, non, mais vu que PES. PES. Bon, si, si le tarif est intéressant, oui. Ok. Bon ben, bah, du coup, euh, moi je peux pas donner mon avis. Pour que... <rire> Pourquoi pas éviter d'être vulgaire. Mais, mais non, <rire> non, pas pour être vulgaire. Le jeu est de bonne qualité. Hein. Ah, okay. je... J'en doute pas, sauf que en fait le foot et moi j'y connais un ah peu oui, rien. aussi la, la communauté des gens en ligne est, mer est vraiment est, merdique C'est un peu dérageux. Des des rageux. Ah ouais, c'est vraiment dérageux. Euh... Okay. Bah, sur ce, on va vous dire salut. Ouais, salut.